Fin novembre, j'étais à Paris pour une journée d'enregistrement d'audio. J'avais fait un calendrier de l'avant. En gros, tous les jours, pendant 24 jours, on a sorti un fichier audio euh, où on parlait de euh, mon passé. En gros, j'ai fait du storytelling où j'ai donné des leçons de business pour les coachs à partir de mon expérience. Donc, j'étais à Paris et j'ai enregistré ces audios. Et donc, dans les extraits suivants, vous allez voir quelques extraits de... D'endroits où j'étais. Donc à chaque fois, gardez en tête que bah, pendant 5-10 minutes, j'enregistrais euh, quelque chose et j'avais vraiment cette envie d'être dans certains quartiers, certains endroits qui émotionnellement me touchaient pour créer du contenu plus émotionnel. C'est tu sais, quelquefois, si je vous dis, allez, on va parler de ça, c'est pas la même chose que wow, d'être euh, littéralement devant la maternelle où j'ai grandi, euh, me remémorer euh, ma famille. Par exemple, bah, j'ai perdu mes parents, peut-être et de créer du contenu avec de l'émotionnel. Donc voilà, j'ai voulu capter quelques euh, extraits de ces moments d'enregistrement que vous allez retrouver du coup dans la séquence suivante. Euh, J'espère que vous allez aimer, que ça va vous inspirer à créer du contenu. Ça y est, on est arrivé euh, dans le quartier où j'ai grandi, où j'ai vécu jusqu'à 23-24 ans. Et je suis choqué parce qu'ici il y a un nouveau hôtel maintenant, avant c'était un centre des impôts. Il y avait en Franprix, il y avait une boulangerie et le quartier, bah, c'était un quartier euh, pauvre. Quoi. On, on peut encore remarquer quelques traces de cette pauvreté même si ça a évolué. Et du coup, c'est là que je vais enregistrer plein de choses. Je vais aller euh, devant mon école maternelle, de, dans un parc, là où j'habitais, là où je suis euh, né. Euh, là où j'ai fait du sport, bref, j'ai eu mis de trucs à raconter ici, euh, là où il y avait le marché de Noël, des anecdotes euh, assez touchantes de ce que j'ai vécu durant mon enfance, donc euh, voilà, hâte de faire tous ces enregistrements. Nous voici rue de Belleville, une des rues euh, les plus euh, commerçantes pour les chinois en fait. Plein de boutiques chinoises, il euh, y a plein de signalétiques en chinois, et euh, bon, je, voilà, j'ai passé beaucoup de temps ici. Alors, ah, je voulais vous partager une des difficultés dans l'enregistrement de ces audios, c'est que je dois enregistrer dans un ordre qui sera différent de l'ordre de diffusion. Typiquement, euh, j'ai commencé à enregistrer de manière euh, où c'est pratique pour moi pour venir, mais chronologiquement, je voulais commencer par là où j'avais grandi. En gros, euh, à l'instant, j'ai fait un enregistrement devant là où j'étais et c'est essentiel, c'est le premier enregistrement qui sera diffusé sauf que c'était le cinquième, sixième enregistrement que je faisais. Bref, je pense que vous avez compris. Et, euh, et ça, c'est challengeant, mais bon, c'est fun et ça demande un peu de, de logistique et d'organisation. Voilà, voilà, quartier de Belleville. Je vais faire encore un ou deux enregistrements là-bas et puis euh, je vais prendre le métro pour aller ailleurs. Nous voici au Forum des Halles, donc on est en plein plein plein cœur de Paris. C'est un centre commercial où j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et euh, notamment à la FNAC qui est euh, notamment euh, l'un des premiers lieux où j'ai découvert mon livre. Le premier euh, qui a été édité par Erol, donc le guide du blogueur. Donc j'y allais souvent pour aller voir si mon livre euh, était là. Bref, c'est là où j'ai fait un enregistrement parce que c'est un lieu qui, qui me tient à cœur, qui a beaucoup évolué aussi. Euh, donc let's go et les amis, alors, j'avais pas fait de conclusion à l'épisode de vlog. Donc, voilà, la journée était top. J'ai fait 8, 9 publications. Euh, j'ai été assez fatigué. En fait, c'était plus fatiguant que je le pensais. Parce qu'en ce moment, je dors moins bien, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est une expérience à refaire. Parce que j'aime bien voyager. J'aime bien me balader. Et il faudrait que je le fasse dans d'autres villes, en tout cas. Euh, voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Et euh, allez-y, let's go. Euh, j'espère que ça vous aide. À passer à l'action, surtout. Ciao, ciao.